Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver malheureusement toujours dans des circonstances assez pénibles, puisqu'on on va devoir évoquer à nouveau ce conflit en Ukraine qui perdure malheureusement. Alors que justement, quand on s'était vu, d'ailleurs vous n'étiez pas le seul à le penser, d'autres stratèges pensaient la même chose que vous, vous tabliez plutôt sur une fin du conflit avant l'été. Or, ce n'est plus le cas, vous avez changé d'avis oui, comme vous dites, euh, oui, nos scénarios ont évolué. On ne table plus sur une résolution du conflit avant l'été. On l'a cru jusqu'à présent, effectivement les négociations avaient lieu et pouvaient mener à cet accord. Aujourd'hui, il est clair que le, le conflit est en train de s'installer. donc, le scénario sur lequel on, on table, c'est un, un scénario de conflit qui s'installe. Alors, on l'a vu, l'actualité récente a montré que les Russes pouvaient non seulement se montrer agressifs sur le terrain, et on l'a vu ici effectivement en Ukraine, on le voit tous les jours malheureusement, mais on l'a vu aussi euh, par rapport aux sanctions qu'ils ont prises à l'égard de, de la Bulgarie, de la Pologne, en, le, en leur refusant de leur livrer euh, du gaz hein, puisqu'ils refusaient de payer en roubles. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe, dans son ensemble, réagisse fortement à l'égard de la Russie en décidant bah, de cesser d'importer du pétrole et du gaz russe. Alors l'Europe a déjà, euh, à travers un package de cinq mesures, décidé d'accélérer son indépendance par rapport à la Russie au, au niveau énergétique. Simplement ça se fait de façon phasée euh, et donc pour l'Europe de façon réalisable. Euh, ceci dit, euh, il se discute à l'instant une sorte de sixième mesure qui euh, amènerait l'Europe à accélérer l'embargo de pétrole russe, hein, donc de faire ça même avant la fin d'année. On sait que les Allemands ont freiné pour ça, mais on pense aujourd'hui que le scénario le plus probable, c'est un scénario où finalement l'Europe va se couper complètement du pétrole russe. Alors vous parlez bien du pétrole et non pas du gaz. Non, pas du gaz. Euh, clairement, pour l'instant, il, il y a un veto allemand et, et, et d'autres pays pour, pour le gaz. Mais le pétrole russe pourrait être une mesure, en tout cas c'est le scénario sur lequel on table pour l'instant, euh, qui sera coupé euh, oui, bien avant la fin de l'année. Alors si ce scénario se vérifie, bah, j'imagine que ça aura quand même un impact, en tout cas à court terme et à moyen terme, sur la croissance économique de la zone euro. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que cette zone tombe en récession oui. Alors, on a toujours dit que des sanctions supplémentaires, c'était pas bon pour l'économie euh, européenne. Euh, ceci dit, pour nous, euh, l'économie européenne, euh, au deuxième trimestre. Euh, connaîtra une croissance négative, euh, entre autres par toutes, ces, par toutes ces sanctions qui sont mises en place, avec un rebond au troisième trimestre, parce que euh, on table toujours sur une économie européenne qui est résiliente, avec euh, suffisamment de facteurs qui permettent à la consommation, à la confiance de, de, de perdurer, euh, mais quand même un deuxième trimestre donc comme je le disais en négatif. Alors Jérôme, ça c'est le scénario où nous, Européens, Occidentaux, on décide, on refuse de, de continuer de se faire livrer euh, le pétrole russe. Imaginons que ce soit l'inverse, que ce que soit Poutine qui décide de nous couper euh, soit du pétrole, soit du gaz, les deux à la fois. Ça c'est un scénario qui n'est pas dans l'intérêt ni des Russes d'ailleurs, ni de nous, euh, et qui pour l'instant est un scénario à très faible probabilité, qui nous mènerait d'ailleurs à, à une récession, donc euh, pour la, ce qui n'est pas dans l'intérêt d'aucune de, des parties. Alors j'imagine que tenant compte de ces différents scénarii, euh, votre politique d'investissement elle a évolué encore par rapport à il y a une semaine ou deux, quand c'est vu alors ça fait un petit temps que euh, nos portefeuilles sont positionnés de façon un peu plus prudente lors des, des différentes discussions qu'on a eues. Nous avons eu l'occasion de, de le dire, qu'on que était dans un mode de, de, de prudence. On a réduit euh, une partie de nos, de nos poids en actions, en particulier en actions européennes. On, on a gardé nos poids en actions américaines, économique encore plus résiliente, on pense, dans un contexte actuel. Euh, ceci dit, à ces niveaux-ci, euh, il y a plusieurs facteurs qui nous font penser qu'on va peut-être arriver à une stabilisation. La première chose, c'est la saison des dividendes qui a commencé. Euh, en général, ça, ça peut aider à amener un support, ou en tout cas, à voir à travers la, la volatilité. Euh, les la actuelle de, de beaucoup d'entreprises reflète déjà une partie de l'impact d'un ralentissement sur la croissance euh, bénéficiaire. Et puis, il y a aussi toute une série de choses positives, on, on l'a dit, mais je pense que c'est l'occasion aussi de le redire, qui sont positives dans, dans, dans ces scénarios d'accélération de la transition énergétique. C'est qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est une opportunité et qui participent aux investissements qui sont faits pour organiser la transition énergétique. Et de ces entreprises-là, on ne veut pas s'en priver. Alors ça, c'est une opportunité, mais j'imagine à long terme. C'est une opportunité à long terme, mais la bourse est un investissement à long terme. Merci Jérôme. J'espère qu'on se retrouvera très très bientôt avec des nouvelles un peu plus positives que celles qu'on vient d'évoquer maintenant. Merci, Merci à vous encore.